OK. Donc là, il faut que et le programme affichera chaque élément avec deux chiffres après la virgule. Pourcentage F, donc pour un float. Et en fait, le point 2, c'est peut dire que tu prends deux chiffres après la virgule. OK. Voilà. Après, si tu mettais point 3, par exemple, tu aurais... Chiffres. <coughs> voilà. Et du coup pour revenir, pour de la saisie, c'est ici la valeur que vous voulez mettre. Alors en fait là tu vas avoir un petit problème, c'est que tu fais un if nb en lisant nombre avant, en disant que c'est un pourcentage d et maintenant tu le définis un pourcentage f. Ah ouais merde. Non non non c'est bon, ton pourcentage f est bon, ce qui est pas bon c'est ton nb. Ouais parce qu'il est pas floute. Voilà, et de tu ne peux pas réutiliser le même. Parce qu'il y en a un, c'est ton, euh, ton indice de ton tableau. Et l'autre, c'est la valeur qu'aura l'indice dans ton tableau.